J'aimerais à travers cette vidéo vous faire euh, un partage intime de ce que je suis en train de vivre en ce moment. Pourquoi c'est ma... important pour moi de vous partager ça Tout simplement parce que l'enseignement que je tire est riche. Et j'espère que ça va l'être aussi pour vous. Je mesure à quel point, jour après jour, et surtout dans cette situation-là, que la lecture que j'ai de la situation que je vis me permet de sortir gagnante, enrichie de cette expérience. Et je réalise que selon le point de vue que vous avez d'une situation, les conséquences et les perspectives futures peuvent changer. Ça veut dire que d'une situation qui peut faire mal, il y a plein de possibilités qui s'ouvrent à soi, mais tout dépend du regard qu'on y porte. Et, et, et c'est ça que j'aimerais vous parler, en fait. Euh, euh, j'aimerais vous partager dans cette vidéo. Il y a quelques semaines de cela, j'ai j'ai rencontré quelqu'un. C'était une rencontre qui a été inattendue. Euh, on a passé vraiment des moments pas tout simplement beaux, mais vraiment magiques. Euh, C'était incroyable de pouvoir vivre une telle relation euh, pour une rencontre si nouvelle. Euh, ça a été inattendu pour moi, ça a été inattendu pour lui. Euh, on a été très très surpris ensemble de de l'intensité, mais surtout de l'évidence à laquelle euh, c'est ces instants-là ont été partagés. Et pourtant, ni l'un ni l'autre, on avait prévu que cette rencontre puisse se faire. Bien entendu, euh, ben, j'avais envie <rire> de continuer et de le revoir. Et donc, j'ai exprimé mon besoin auprès de cette personne. Et, euh, et j'ai fait quelque chose que je n'ai jamais fait jusque-là. C'est que j'ai laissé un espace libre pour permettre à l'autre de venir vers moi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait C'est que je n'ai pas contacté et recontacté la personne après euh, cet instant qu'on a passé ensemble. Et c'était assez incroyable parce que mon intention était vraiment de prendre soin de moi, euh, de vérifier qui était en face de moi, mais surtout de vérifier aujourd'hui, après toutes les expériences que j'ai vécues, à quel point c'était important de voir la vérité. C'est-à-dire la vérité, c'est-à-dire est-ce que cette personne m'aime vraiment Est-ce que cette personne a vraiment envie d'être avec moi Mais pour avoir une, une réponse sincère, il était important pour moi de faire l'expérience de quelque chose que je n'ai jamais osé, c'est de ne rien faire. Juste rester là pour entendre, voir et surtout accepter la réponse. Accepter que ça puisse être un, un oui, accepter que ça puisse être aussi être un nom. Cette attente a été longue pour moi, cette attente a été émotionnellement remuante parce que plus le temps passait et l'absence de ses messages, l'absence de sa présence me montrait que finalement la personne n'avait pas envie de me rejoindre à revivre ces instants qu'on a pu passer ensemble. C'était dur pour moi, je ne vous le cache pas émotionnellement, mais c'était une expérience intéressante. Alors, qu'est-ce que j'en fais de ça si je me place dans un point de vue de l'histoire, je vais dire, mais ce pas possible, il m'a dit des choses quand même, quand on a partagé ces moments ensemble, il m'a dit des choses qui étaient doux, qui étaient sincères en plus, qui étaient vraies, je pourrais traiter cette personne de tous les noms. Si je suis dans l'histoire qui se raconte, par contre, si je me détache de l'histoire qui se raconte, la réelle question qui se pose dans ces situations comme ça, c'est, pourquoi je vis cette situation qu'est-ce qu'elle me permet d'expérimenter, qu'est-ce que j'y gagne, qu'est-ce que j'apprends Et en fait, dans cette indisponibilité dans laquelle il est, cette situation m'a permis d'expérimenter vraiment l'amour que j'ai pour moi-même, comment je prends soin de moi dans une relation. Et en fait, on se rend compte qu'on a envie tous, de recevoir du respect et de la considération de la part de quelqu'un. On peut l'obtenir de deux façons. Soit on l'obtient naturellement et la personne nous manifeste tout simplement son respect, sa considération. Et là, à ce moment-là, on dit « Ah, je suis respectée, je suis considérée, je suis aimée, qu'est-ce que c'est bon ?» C'est vrai. Il y a aussi une autre façon par laquelle le respect et la considération de soi peut se vivre, c'est dans une expérience telle que celle là j'aime cette personne j'ai envie d'être avec cette personne mais cette personne me manifeste son indisponibilité et à cet instant là quand j'apprends à ne pas bouger quand cette expérience m'amène à savoir rester là observatrice bien en contact de la réalité les yeux bien ouverts, bien en alerte en prenant soin de mon cœur, en, en étant dans cet espace de « je veux tellement être avec quelqu'un qui soit engagé pour moi, et c'est ça que je veux », la question c'est « quel est le moyen que je suis prêt à déployer ?» Et le moyen que je suis prêt à déployer, c'est de ne pas bouger. C'est-à-dire ne pas réorganiser les choses, ne pas rappeler la personne, ne pas euh, modifier la réalité. Bien au contraire, je reste juste là et j'observe. Rester là, sans appeler, sans solliciter. Et la réponse, elle tombe. Elle n'est pas facile à entendre, mais c'est la vérité. Et dans ce mouvement-là, je goûte aussi à, au, à tout le respect que j'ai pour moi, toute la considération qui est là. Et en fait, à ce moment-là, tout est absolument juste. Et, et justement, euh, ma fille qui me demandait, et me, elle me voyait que j'étais un peu triste, elle me dit bon « alors tu es triste, comment, comment vas-tu » Et la réponse que je lui ai donnée, c'est que tout va bien. Tant que le jeu est juste je le dis il n'y a pas d'erreur dans la matrice il n'y a pas d'erreur dans la matrice dans cette expérience qui est difficile se goûte aussi l'amour de soi donc l'amour de soi n'est pas forcément cette espèce de paix c'est aussi cette espèce cette, cette paix cette joie cette harmonie que l'on goûte quand on médite ou quand on reçoit de l'amour mais elle l'est aussi quand on est capable de se positionner pour manifester pour ancrer et pour dire c'est ça qui est important pour moi. Donc on passe à travers effectivement un passage émotionnel, hein, parce que forcément il y a le sentiment de, de se sentir rejeté, de ne pas se sentir aimé, c'est difficile de ne pas se sentir aimé par quelqu'un qu'on aime, c'est difficile ça, mais quand j'ai la lucidité de repositionner les choses, de comment je peux accorder quelque chose qui est si beau, qui est l'amour que je peux avoir... Pour quelqu'un à quelqu'un qui m'en accorde pas. Non, en fait, je repositionne les choses par amour pour moi et de cette façon-là, dans cette situation, je vois de la manière dont je suis capable de prendre soin de moi en accueillant mes émotions, en accueillant mes attentes, en me rassurant que tout va bien. Et en fait, cet amour qui se témoigne est réellement magnifique et beau. C'est. C'était important pour moi de vous dire ça parce que de cette expérience qui aurait pu créer de l'amertume dans mon cœur, je vois à quel point je suis capable aujourd'hui de prendre soin de moi. Et ça nourrit ma confiance en moi. Ça nourrit le fait que je me sens tranquille dans le fait de m'ouvrir à quelqu'un, dans le fait de vivre ma vie, dans le fait d'être là pour moi. Et, et voilà. Et j'espère que ces quelques mots vont aussi vous toucher et je vous en parle parce que c'est vrai que cette lecture que j'ai de pouvoir transformer la situation à la base, qui est une situation qui pourrait me faire souffrir, euh, je ne dis pas que je n'ai pas eu mal, mais je dis juste que cette douleur ne s'est pas transformée en souffrance. Voilà, et que j'ai transcendé cette douleur pour comprendre tout simplement que l'intensité que j'ai eue euh, de ce manque vis-à-vis -vis de cette personne qui est ce manque particulier m'a permis en fait aussi de me reconnecter pleinement à mon besoin, c'est-à-dire qu'est-ce qu est qui était si important pour moi et je ressors avec de la gratitude de la gratitude, pourquoi de la gratitude parce que cette situation m'a permis de me reconnecter à mes besoins l'intensité de mes émotions la douleur de, que j'ai ressentie dans mes émotions m'a permis de me reconnecter à, à quel point à quel point mon besoin est important et je veux bien tenir compte de ça. Et aussi, j'ai de la gratitude parce que je vois à quel point je suis capable d'être là pour moi de la plus belle façon que ce soit, de la façon la plus douce et à quel point je suis prêt, je suis prête et je suis courageuse en fait à, à me témoigner cet amour, à être au plus près de moi, à vouloir dire je sais ce que je veux pour moi et c'est ça qui est important. Ce qui est important, ce n'est pas l'autre. Ce qui est important, c'est que, ce, que moi, je suis prêt à... Comment je me préserve dans mon territoire, comment je prends soin de moi dans mon espace de vie. C'est ça qui est important. Et ce que je suis prêt à déployer pour moi. C'est ça qui est important, en tout cas, dans cette expérience. Et je vois aussi si je suis à l'étage au-dessus, l'étage de mon âme, dans ma, dans ma création, parce que je suis créatrice de ma réalité, donc cette réalité-là, je la crée moi-même, je vois avec quelle tendresse j'ai de pouvoir créer une situation telle que celle-là pour me permettre de me reconnecter à un besoin si important qui est le mien, et en même temps, à travers cette indisponibilité, je vois tout l'amour que je me témoigne pour prendre soin de moi, pour ne pas que je m'attache à cette personne, parce qu'effectivement, cette personne a une histoire particulière, cette personne a, a des projets, on se rencontre à un moment de nos vies alors que cette personne a déjà établi ses projets, donc c'était une relation qui, qui avait de la difficulté à se faire, mais c'est vrai que entre la raison et le cœur, parfois, <rire> on le sait, mais on a quand même envie d'y aller, donc voilà J'espère que ces quelques mots, en tout cas, vous ont inspiré et vous ont amené à avoir cette vigilance dans la lecture des situations afin d'en de, sortir gagnant, enrichi. Et c'est vrai que le programme Créer votre propre changement vous aidera grandement à avoir cette vision-là parce que c'est exactement tous les outils que j'ai dans ce programme que je pratique pour transcender cette situation actuellement. Voilà, donc c'est ça qui est important pour moi de de vous partager la prochaine session pour le programme, si vous le désirez, c'est au mois d'avril. Et il me semble qu'il reste 5 places. Vous êtes les bienvenus, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre cœur, et surtout prenez bien soin de vos rêves, car quelles que soient les situations que vous vivez, quelles que soient les rencontres que vous avez, la seule et unique question c'est, est-ce qu'auprès de cette personne, ce rêve peut se vivre Tout simplement. Gardez votre rêve bien précieux dans votre cœur. Je vous embrasse fort. <rire> Au revoir.